Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très heureux de vous retrouver, j'avais envie de vous parler un petit peu d'harmonisation et voir comment on peut harmoniser des accords, et euh, eh bien tout simplement dans le cadre par exemple d'une un, chanson que vous devez accompagner, et donc que faire si les accords sont un petit peu simples, comment on peut facilement apporter un peu de, de couleur. Donc admettons, on va prendre différentes cadences types et on va voir comment on peut euh, voilà, trouver des petites idées d'harmonisation. Donc, déjà, admettons, si on, si on a quelque chose de très simple à jouer, Do, euh, on va dire euh, Fa, Ré mineur, et Sol. Donc, euh, voilà, c'est très simpliste. Hein. Donc, comment on pourrait déjà apporter un petit peu de couleur à tout ça Je vais le refaire un peu dans les médiums. Bien déjà, ce qui peut être intéressant, c'est de rajouter la septième. Donc, euh, au lieu de jouer sol do mi, pourquoi pas euh, supprimer le do qui est là, puisqu'on l'a déjà à la basse. C'est-à-dire que là, on a déjà un do majeur. Donc, on va euh, supprimer le, le do, on va jouer plutôt une septième majeure ici, puisqu'on est sur un premier degré. Parce que là, en fait, on, je, je joue des accords. Hein, je n'ai pas précisé en tonalité de do. Donc, là, je peux jouer un accord de do majeur 7. Ok Et je vais faire la même chose pour pour fa. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer euh, la, do, fa, je vais, euh, je vais enlever le fa euh, donc, euh, qui est à la mélodie ici, et je vais le remplacer par la septième majeure qui est un demi-ton en dessous, puisque fa, donc c'est l'accord de quatrième degré. Si je rajoute une septième, c'est une septième majeure naturellement ici. Donc, euh, je vais pouvoir jouer comme ça, donc fa, la, do, mi. Hein, donc ça me fait, du coup. Maintenant, euh, Ré mineur, donc c'est pareil, je jouais une simple triade comme ça, de euh, La, Ré, Fa, hein, donc euh, le premier exemple, c'était que, que, que des triades, que des accords de trois sons, en fait, hein, fondamental tierce, quinte. Donc là, c'est pareil, mon Ré qui est ici, au niveau de l'accord, je peux euh, le remplacer par la septième, le Do, hein, puisque euh, dans, un, dans un second degré, et eh bien, la septième va être mineur ça va être le Do, voilà. Donc, je vais pouvoir faire... Comme ça, la, dofa. Et puis, euh, sol, euh, je crois que je faisais un sol après, c'est ça, ouais euh, Donc, sol, ce que je peux faire, euh, je peux le faire en deux temps, pourquoi pas faire sol, sus, 4 Alors, je pourrais rajouter une septième. Ça peut sonner un petit peu vieillot, euh, ça peut faire un petit peu rétro, enfin, je trouve ça un peu kitsch, mais après, c'est à voir, ça dépend du style, hein, ça peut être joli aussi, hein, si c'est RPG, ça dépend. Mais, en gros, ça ferait ça. Je fais un sol sus 4 hein, c'est-à-dire que la tierce, elle passe sur la carte, et après je résous. Donc, je vous joue les deux versions, pour que vous entendiez la différence, finalement, juste en rajoutant la septième. Donc, euh, à chaque fois que je suis parti de la triade, j'ai enlevé la fondamentale, et je l'ai remplacée par la septième, hein, tout simplement. Une septième qui est naturelle à la... selon le degré. Donc, euh, voilà, sur le, le DO majeur, ça va être une septième majeure, sur le Ré mineur, ça va être une, une septième mineure, par exemple. Donc, je vous joue les deux versions, la version toute simple. Et la version avec les septièmes. Voilà, donc déjà... De façon très simple, on peut apporter de la richesse harmonique à quelque chose que je trouve particulièrement bateau. Euh, voilà, enfin, après, tout dépend du contexte. Hein, euh, voilà, c est, c est, ça, ça peut être très bien de, de jouer tout simple comme ça, mais euh, c'est toujours intéressant de chercher des couleurs. Donc, de suite, ça change les choses. Voilà, J'espère que cette vidéo extrait de mes cours a pu vous aider. Donc, si vous souhaitez aller plus loin et apprendre l'accompagnement au piano, l'improvisation ou la composition, même si vous êtes débutant ou autodidacte,